J'aime beaucoup le milieu du cheval et les chevaux en, en particulier. On, on monte à cheval depuis, euh, depuis très longtemps et, euh, et c'est plutôt plaisant de, de lier euh, sa passion à son activité professionnelle. Donc moi je m'occupe de la partie enseignement qui va de club à amateur. En quoi ce métier vous plaît-il Alors moi ça me plaît euh, déjà pour le contact avec les enfants enfants adultes, hein, l'enseignement à la base. Euh, j'aime beaucoup la compétition, donc coacher les élèves en concours. Donc j'aime faire apprendre ce que je sais. On a des stagiaires de la maison familiale depuis, depuis quasiment depuis le début. Et je forme également des, des élèves au BPGEPS. On a deux carrières, on a deux manèges. Un manège pour les, les grands, donc un petit peu petit, on a dans l'idée d'un jour de faire un beaucoup plus grand. Euh, et un manège Shetland, parce qu'on accueille les enfants de, à partir de 3 ans. On fait des compétitions euh, en CSO, club et amateur et pro. Et euh, on fait également des compétitions de hunter, donc club et amateur. Pour être dans ce métier, que ce soit cavalier, moniteur ou autre, il euh, ne faut pas compter ses heures et il faut se dire qu'on bosse sur euh, du 7 jours sur 7 à peu près quoi enfin voilà on peut être appelé n'importe quand dans la nuit un cheval malade et il faut pouvoir être présent